S'il vous plaît, moteur demandé. Tourne au son. Bien, silence. Action. mm Ça va, tranquille. Vous dérangez pas pour moi, continuez. Bah non, je suis juste en train de pisser. Ah ouais Ça me dérange pas, J'ai pris des cachets, là, il fait chaud, vous trouvez pas C'est quoi le projet, là Gars, t'es sexy. Hein Allez, viens là, Nathalie, là. Vas-y, Joey, explique-moi. Ça a l'air fort ce que vous avez pris là. Ouais, c'est fort. Tu sais quoi, les cachets? Ah mais doucement. Ça met la fièvre. Mais vous faites peur, là? Ah je te fais peur. Ah non, attends. C'était toi. C'est ça. Ton contact, tu sais quoi? Tu viens allez, ah. Ah. Ah. Putain, je veux pas de problème avec une notice de l'air. Non, non. Problème, mais non, mais, mais arrêtez. Qu'est-ce que t'attends pour mettre le feu, là? Allez! Allez! Wouhou! Ah. Ah. ah ouais! Allez, t'es mon jaguar! Vas-y! Ah. Allumez la lumière! Jamel, je t'avais dit d'attendre. Oui, je sais, mais j'en ai pas l'habitude, moi. Il est parti tout seul, le fusil. C'est pas ma faute. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste que tu n'y arrives pas. C'est pas grave. C'est pas grave, et maintenant, à cause de toi, le sanguier, il est détalé comme un lapin. Oui, c'est bon. Quoi Tu abandonnes déjà Abandonné. Jamel Zetoun abandonné. Jamais de la vie. Vous avez un couteau Tiens. Quelle sécurité. Eh ouais, c'est pas facile, la chasse. Donnez-moi des minutes. mito Alors, mon petit Karim, prêt pour Marseille Oui, mon commandant. Vous êtes élégant hein, dans cette djellaba. Oh, merci, c'est gentil, mais ce n'est pas une djellaba. C'est un candou, c'est une tenue traditionnelle comorienne que Soprano m'a offert hier soir. Alors, les Comoriens... Tout compris, quel bonheur d'avoir les couilles à l'air. <rire> J'imagine. Alors pour info, je serai avec vous au décollage et à l'atterrissage. Et comment ça En fait, c'est les nouvelles procédures des compagnies aériennes, suite aux vagues terroristes, dans les cockpits. Ah bon Ça les rassure d'avoir un arabe dans les cockpits <musique>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 Toi, tu sais me parler, toi. Oh, Pietro. je suis bouillant depuis ce matin, j'ai envie de m'en faire. Euh... Ah, vas-y, régale-toi, Lino. Vas-y, vas-y. Vas-y. Oh, vas oh, il résiste, le con. Ne vous inquiétez pas, monsieur, ça ne devrait pas être Et très Qu'est-ce que c'est, ça Non, c'est de la merde, non mais non What? <laughs>